Quelle est la qualité de l'air que vous respirez dans votre région? Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 4,2 millions de décès surviennent à la suite d'une exposition à la pollution de l'air ambiant, extérieur. 9 personnes sur 10 dans le monde vivent dans des endroits où la qualité de l'air ambiant dépasse les limites des directives de l'OMS. La pollution de l'air constitue une menace majeure pour la santé dans le monde entier, incluant le Québec. Vous êtes inquiet? Vous voulez agir? Nouvelles possibilités d'implication vous sont offertes pour observer les phénomènes, collecter des données pour éventuellement les analyser dans un laboratoire avec l'aide de chercheurs spécialistes du domaine. Vous serez alors l'un des acteurs d'Air Québec, un projet de science participative initié par le Laboratoire citoyen avec le soutien du Fonds de recherche du Québec pour impliquer la population dans la lutte contre la pollution de l'air au Québec. Tous les citoyens peuvent s'impliquer en installant des senseurs formants. Un réseau de haute densité pour mieux comprendre la distribution spatiale, de la pollution atmosphérique, ainsi que son impact dans diverses communautés locales. Grâce au projet Air Québec, des étudiants, des chercheurs et des conseils de quartier travaillent ensemble à la construction d'un environnement sain pour une meilleure qualité de vie. Faites partie des acteurs. Contribuez à la lutte contre la pollution de l'air à Québec. Rejoignez le projet en allant sur airquebec.org, barre oblique participation.